Salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Oui. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un abonné Clément, Clément Ragnaroth sur Instagram euh, Qui va affronter Pimous Donc Pimous vous le connaissez tous les gars euh, J'ai essayé de prendre pour le duel de testostérone Des personnes qui ont les mêmes perfs, le même gabarit Donc vous voyez tous les deux bras courts à peu près la même souligné, taille Pimous vous connaissez euh, ses, ses perfs Vous connaissez le physique qu'il a On va vous présenter un peu euh, Clément Donc Clément toi tu es un RM si tu peux nous en parler un peu Bah développer coucher ah, moi, ça va gros il trop loin 165 170 euh, squat allez aux alentours de 220 230 en fonction deadlift 245 ah donc vous voyez que c'est pas un petit joueur il a aussi un très bon physique vous le voyez à l'écran donc sur le premier duel de testostérone c'était Pimous qui avait gagné il est un trop facile hein ah, mais c'était facile faut <rire> me donner des vraies personnes donc aujourd'hui on a pris quelqu'un euh, de sa de sa taille j'espère te voir perdre pour une fois en oh, Muscu t'as pas perdu souvent on va le mettre tout nu je vais voir si c'est naturel <rire> et on va voir <rire> donc, on, va, euh, on rappelle les règles pour ceux qui connaissent pas le concept des développer coucher, euh, donc soulever terre et squat, deux minutes de repos, trois séries sur chaque exercice, le but, soulever un maximum de kilos. C'est ça. Vous êtes prêts Bien sûr. Est bon, on est bon. Pimous, tu penses que tu vas gagner Non. <rire> Non, tu moi je, suis là, moi, je suis là pour m'amuser, c'est le principal. Ah ouais. Si je gagne, c'est bien. Si je perds, ben, on peut pas être meilleur partout. Hein. C'est comme ça. Clément, tu connais, la, meilleur, tu hein. connais la bête. Est-ce que tu as une petite appréhension Je vais voir le potentiel en vrai et euh, on, verra, on verra ce que je peux faire. Hey, il est confiant, Il, il m'énerve. Il, il faut savoir que c'est sa salle. On a pu s'entraîner gratuitement aujourd'hui parce que c'est genre le mec de, oh de ah ouais, One chouchou, Fitness. C'est le petit chouchou. Le soufou, Donc je suis chauffé. Merci à comment elle s'appelle Merci à la directrice de One Fitness. Merci à la directrice de One Fitness. Qui nous a permis de faire cette vidéo Vous retrouvez ce club à La Madeleine Je ne connais plus l'adresse mais elle sera en description les gars Un pouce bleu, on active la cloche pour ceux qui sont pas abonnés Et on est parti sur le bench premier exercice les gars Allons-y Ok les gars, donc là ils finissent leur échauffement Et ensuite Clément il va commencer au bench Chacun choisit la charge qu'il veut Et le but c'est de faire un maximum de reps sur trois séries Un bon gabarit hein Dites-nous en commentaire, vous pensez qui va gagner Clément ou Pimous c'est maintenant les gars Il transpire déjà Attention, attention, pas de triche albino Allez, un Шо, шо, шо. Je sais pas ce qu'il prend celui-là, mais ah, il est très chaud. Il euh, y avait combien là sur la barre J'ai pas 100 vu. 100 kilos. 100, kilos. 100 kilos. Donc 20 fois 100 kg donc euh, de 2000, kilos. Euh, 2000 vraiment... kilos. sur une série, les gars. Et je mettais un peu plus lourd. Donc la deuxième série, il charge un peu. Il charge bien, ouais. <rire> on a deux minutes de repos et on est reparti. Très chaud, très très chaud, le Clément. La barbe est plus longue, il a plus de puissance que moi, gros. C'est de la triche. Plus la barbe est longue, plus t'es puissant. C'est, c'est, ça a été prouvé, ça a été prouvé. Je suis désolé, tu regardes les power, ils ont tous de la barbe, gros. Bah oui. C'est beaucoup, euh, beaucoup plus simple. Donne Une le donne. Non, après, si ouais. j'ai des messages sexuels, tu vas regarder. <rire> Donne-moi ça. <rire> il reste 30 secondes. 30 secondes. Allez, le temps de se mettre en place. Si on est reparti pour la deuxième série, je te donnerai le, temps, le top départ. Allez, il n'y a pas d'arnaque de secondes ou quoi Elles sont énervées, ces bandes. Faudra hein. bah, que tu me dises où tu là, les là, as achetées. Hein. Les ah. Les ah. Bah ouais, bah, tu m'étonnes qu'elles sont bien. Donc là, les gars, on est passé à 120 kilos. Hein. A... Attends, hein, il te reste 10 secondes. Allez, on est Allez. parti. Allez, donne tout. 2, 3, c'est ça. 4. Allez, 5. Voilà, pousse avec les jambes. Allez, lâche pas. Un 6. Encore, encore, t'en as encore. 7. T'en as encore. Allez, 8. Ouais Oui, ça. Tu 5. passes à ça Je vais mettre 80. Des choix très stratégiques, stratégique. très savants. J'aime bien, j'aime bien. Il est réfléchi, j'aime bien ce monsieur. Ça change de bastos, frère. J'avais l'impression que j'affrontais un, un imbécile. Il <rire> voulait mettre toujours plus lourd. Le squat, je sais que je vais mettre lourd parce que je vais m'essouffler au niveau cardio. Ouais, c'est ça. Le gars, il est déjà à 2960 kg en deux séries. Nous, on avait fait euh, 1000 kg, je crois, sur euh, le premier duel de Testo. J'avais pris 80. Ouais. Ouais, ah, ouais, ouais. ouais. Non, mais avec Bastos, t'étais dans la facilité. Là, t'es obligé. Ah, Là, je t'ai un vraiment l'adversaire de taille. Tu m'as mis Bastos, j'avais aucune inquiétude. Vraiment, hein, <rire> je suis arrivé en dépendant. Bah ouais, ouais. l'espoir que tu les avais même pas fait, t'as fait, ah fait Non, non je m'en battais les coups. J'ai mis 80. J'ai dit, hop, j'en fais 5, c'est bon, salut. <rire> Donne le, le chrono. Je <rire> suis très nul sur les séries longues au tu Je suis forqué en force. Ouais. Let's go. Allez, pousse. Un. Là c'est de l'eau à 90 les gars, c'est votre série de travail, je suis désolé pour Ça fait vous. ça mon mouvement, aussi Combien, combien, combien Ok. Encore. Allez, une encore une, on est derrière pour t'assister. Ouais. 14. Mon mouvement il ressemble aussi un hein, vraiment, on dirait C'est ça tu sa mère il fait ça ah, c'est trop bien c'est trop bien C'est incroyable On ne dit jamais que c'est du cheat que on dit tout le temps tes non, amplitudes non, non, non, elles sont non, non, non, pas complètes on fait que ça, on dit, ah, tu jamais nan, nan, nan. Ouais genre elle fait pas en amplitude complète On n'arrête pas de me dire ça On arrête pas de me dire ça Ils n'arrivent pas à comprendre que t'as une morpho différente Mais moi 148 vite fait pour que je fasse une rec ou deux pour que Donc, Comme ça ça me surprend pas quand je prends des les Donc là les gars premier round 4200. 20 kilos pour Clément. Eh hey, viens on fait, autant de kilos tu pousses, et autant de calories on doit manger. Ça doit être trop bien ça T'inquiète pas que je vais bencher, si je peux manger derrière. T'as mis combien là 140 juste pour en faire une. Ah là tu chauffes, okay. Potentiation, frère. Non ça va me paraître lourd les 100. Voilà. C'est de l'huile Bon t'en penses quoi là Il est chaud, vraiment il est <rire> chaud, je suis stressé, je suis stressé. Si si, es vraiment t'es chaud, il est chaud. <rire> Et t'as vu, a... tu parlais de morphologie un peu avec lui, tu peux me redire ce que tu je... sais Il y a la même morphologie que, tu sais. que moi vraiment, c'est les bras super ouais. courts, on dirait un T-rex quand il pousse. C'est pareil ouais. que moi. Ah, ça. Et donc lui aussi se fait embêter en salle comme quoi il fait pas une empêche complète, complète. mais au final ses reps, elles, elles sont validées les gars. C'est complet, s'il si pousse plus, son bras il se retourne, faut arrêter les conneries. Donc là ça va être à toi le Albino, représente l'FF, ouais. représente la famille. Bah lui, c'est le Pimous de France. Je suis le Pimous d'Italie, frère. Est-ce <rire> hey, que je veux ah accélérer une petite poussée d'adrénaline, ça me stresse la peu Là, t'es à 1 minute 10 de repos depuis ton 1RM. Tu veux encore prendre une minute ou pas Non, je veux juste du bon son. Ah ouais, tu peux mettre la musique. Là. Ah, moi, j'en ai besoin. Là. Là, là, je vais en avoir besoin. Vite, t'es j'en ai besoin. Oh, moi, je prends pas de musique. <rire> ok, on est parti, première série. Bench, 100 kilos. Et c'est combien de reps qu'il Donc là 20 mètres à battre. Il y a 100 là Ouais. 1, 21, 22, 3, calme-toi. 24. 24, c'est ça Ça va. 23. On va pas commencer à tricher. C'est pas de parce, parce que, que, que tu C'est hein. parce que j'ai parlé. Même lui, je lui ai demandé. Je 23, j'en ai compté 23. On s'est parlé à un moment donné, on a perdu le fil. Le tricep congestionne déjà, ça me saoule. Je reste à 100 pour l'instant. Ah. Donc 2300 là, là. C'est pas ah. mal, j'espère juste que tu t'es pas cramé Je déteste les séries longues, non ça me fait mal dans le tricep Je sens rien dans les pecs t Écarte un peu au pire ah, non. non il faudra moins de C'est là où j'ai le plus de force ah, quand je ouais. serre. serré Et là je suis pas dans une optique d'hypertrophie, je suis dans une optique de victoire oh, Dans ça met Ah lui c'est ça, hein. il se bat pas contre lui-même hein. Il se bat contre les autres moi C'est pour ça que j'étais content de t'avoir trouvé Parce que c'est difficile tu vois, d'avoir des abonnés dans le nord et tout Et avec ces perfs là 2, 1, 1 On est reparti Allez, un. 14 15 Okay. 15, il a gardé 100 kilos, hein. C'était déjà un peu plus difficile. Je vais rester à 100 et je vais en faire 12. Je suis une grosse chienne si j'en fais pas 12. Ma mère la pute si j'en fais pas 12, c'est bon Toi, t'avais fait 100, 120, 90. Et toi, tu restes à 100 sur les 3 séries. Là, t'as 3008 et toi, t'étais à 4002. à la congestion. À la, fin, à la fin, ouais. Donc là, il te reste 400 kilos à faire. Tu fais 4 à 100, c'est plié, normalement. Hein. Mais oublie pas, t'as les autres exercices, faut prendre de l'avance. C'est pour ça que je veux bombarder. Ouais, là, faut bombarder. 3, 2, 1 et on est parti. Allez, souffle. Onze, allez. Deux, deux, deux. Ma bite, elle va monter, ça va pas, non Ça va pas, non 12, 12 fois 6. Moi qui décide combien je fais, faut pas décoller. 5000 kilos sur la première série, tu vas exploser oh ton propre vache. record. Clément okay, T'en penses, penses quoi de la bête là euh, On verra sur les deux exos suivants. Il reste encore <rire> deux exos C'est ça. On d'accord. Bon là on va passer au... On avait dit squat Quatre. Donc là on passe au squat les gars. Il remonte, pas, il remonte facilement, okay. c'est de l'eau. Donc là il s'échauffe les gars. Il y a impressionnant au niveau des jambes. Hein. Là c'est que l'échauffement. On rappelle juste 800 kg d'écart. Donc s'ils veulent rattraper c'est maintenant. Voilà les gars, il n'y a pas de no rep. Hein. Chacun fait par rapport à sa morpho et on est parti. 130 kg. à 130, 130 là ouais. Oh là là bon 1560 kg là sur la première série tu repasses devant Clément allez on est parti c'est parti deuxième série il y a rajouté du poids ouais 150 kg. c'est un malade mon voilà très bien bon morpho pour le squat aussi 6 ok Bien joué Clément. On a 2460 kg en deux séries. C'est énorme. Mais tu vois, le, le, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'au bench, on va avoir tendance à, mettre, à faire plus en termes de kilos qu'au squat. Parce qu'au final, vous êtes tous les deux plus puissants sur les jambes, mais là, le cardio il limite euh, ah, vos perfs. Mais au bench, je suis pas loin de mes perfs cuisses, hein, c'est honteux. Hein. Ouais, ça c'est pas normal par contre, c'est honteux. Bien gros. Toi, ah, non, mais toi t'es dangereux toi. Hein. T'es un fou. Et on est reparti. il y a une grosse barre, hein, l'air de rien. Hein. Allez, troisième série. Perf, là, attention. Jouer avec Dieu. Jésus marie 4 à bien. combien a 170. Vas-y. Note. Euh, Clément 4 x 170 après 3 séries de squats J'ai envie de vous <rire> Non mais 4 x 170 c'est dur C'est <rire> très dur Il saura pas nous faire le calcul les gars mais ça fait beaucoup Moi non plus je m'y risque pas Mais il a mis quand même la barre haute maintenant c'est au tour de Pimous pour ses trois séries de squats Ok première série 100 kg ah, Il va essayer de tout donner hein, parce qu'il met plus moins lourd Allez en c'est mieux qu'il est nul, qui il a raison. Ah ouais. 11. 12. 13. Il va me confirmer la perte quand même. 12. Ouais c'est incroyable, c'est mon portable. quoi T'es mollet. Ouais. Ah il a grillé. Il a grillé les Même dans le jogging. L'homme au mollet. combien de. 12. 12, on est d'accord, ok. Donc, la deuxième série, vous avez vu le plan, il a changé. Il a, on a filmé au téléphone, on a eu un petit souci de batterie. Mais euh, le temps de repos était laissé. T'as fait 8 reps à 100 kg. 10. Arrête de me baiser, toi. Tu tiens, on est cousins, tu me baiser. Je veux qu'il perde. <rire> ok, troisième série, les gars, il gardent la même charge. <rires> C'est bon. Ok. Tranquille. Je te dis, stratégie. Je vais je pas me filmer maintenant. 10. 10 à 100, on rajoute 1000 kilos. Toujours devant. C'est du cardio, gros. Ok, 130 kilos, première série au soulevé de terre, les gars. Donc là, les perfs, elles diminuent, c'est normal. Hein. C'est normal, c'est la fin, gros. Il y a une RM à 260 ouais, sur cet exercice-là. Mais vu ce qu'on a fait avant, vu ce qu'ils ont fait avant, on baisse un peu. Après, on fait des perfs au curl. Bien énervé le garçon. Je <rire> suis un peu effrayé. Ah là, il a mis la barre Là, par contre, il notre... pression, voilà. là, il a mis la barre très haut. Il s'est dit, c'est le dernier exercice. Je donne tout. Ouais, mais sauf que là, tu vois comment il est soufflé. Mais es dans le cadre. Attends la eh, deuxième série. C'est sérieux bah Là, il s'était bien du rebond. Il n'allait pas chercher jusqu'en haut, mais ouais, les sont valides C'est que le rebond, il est très C'est pas des fois m'a Ouais, c'est solide en dessous. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, je crois qu'on l'a entendu jusqu'au premier retard. 19, 19 j'ai compté. Ok, on verra la caméra de façon. On, met 20, on je passe façon, on a un Mais je mets 20, hein. je mets 20, comme ça on est large. Ouais. Ça va vomir fort dans la poubelle ici. Hein. Ouais, j'en ai rien à foutre. Oh. Je vais vomir s'il faut, mais je ne vais pas perdre. <rire> j'en fais 3. Hein hey, T'en fais 30, j'en fais 40, je te le dis. Hein. Si je dois me blesser, tant pis pour demain. Allez, on peut se mettre en place. 2, 1, let's go. Et on envoie. Incroyable. Il voulait plus s'arrêter, ouais. Je le voyais qu'il était mort, et hein, continuait. En abusé Et ce ça va être monsieur travaille après. Oh Ça, ça compte comme une séance en vrai. Hein. Bah euh, là, c'est plutôt. À la fin, hein. ça compte comme une séance de, de force. Euh. Moi, qui, ça va, hein. moi qui voulais faire le dos après, je sais pas si je vais le faire. 5 hein. secondes. Allez, hein. Allez, dernière ah. série. Allez, gros. Tu vas chercher les dernières. Ah, il est là, Cléo. Okay, ouais. Allez, j'arrive, on finit. Ah. Encore. Ok, doux. Je vu que c'était sa dernière, bien gros. Bien joué, bien joué, c'était beau. <rire> le vomi, le vomi. Ah. 7000 kilos sur un Ezzo, il a fait. En ah, <rire> Il a pas fait semblant, Il du tout, il faut 46 reps à 130 pour passer devant lui. Combien 15. Là, ouais. Ah non ça y c'est Non, combien c'est mort. Combien c'est fait? mec, c'est le à. Euh, on n'a pas regardé les rushs encore, donc on sait... ouais. en vrai on n'est pas sûr de qui a gagné. Mais normalement j'ai gagné. Normalement. normalement. Ah ouais. Mais il s'est donné sur le J'ai failli vomir. Ah mais j'en doute pas, j'en doute pas. J'ai vu. J'ai eu mal au ventre pendant 20-30 minutes derrière. Facile. Bah moi, franchement, sans te mentir, j'ai eu mal au ventre 3 jours après. Ah et le lendemain, il les coups Oh là là. Le pire, c'était les jambes. Ah ouais ouais. T'as eu mal, mais les jambes, c'était horrible. C'est fou, j'ai fait jambes il euh, y a 2 jours, sinon j'arrivais pas. Hein. Ah, un peu pas <rire> Dernier truc et au final. Euh, lui, il a fait derrière et il est arrivé à un score super proche du nôtre parce qu'il a fait des charges légères. Ouais, c'est vrai. Au, au squat, j'ai mis 60 kilos j'ai fait quasiment comme vous, je crois. 30-40 reps, il faisait <rire> n'importe quoi. C'est de la triche. Je vous arnaque. C'est de la triche. Donc, prochaine fois, pour les règles, on mettra une charge fixe, tu vois. Comme ça, il n'y a pas d'arrière. Une charge minimum, par rapport quoi, ouais. Bon, les gars, on se retrouve euh, dans le bureau parce que... Clément, il devait travailler, c'est pour ça qu'on l'a pas vu à la fin du training. Euh, on a fait les comptes, il me semble que Pimousse a gagné. Donc euh, là, on oui, l'apprend il, il aujourd'hui. Donc euh, <rire> défaite de Clément, victoire de Pimousse. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a de la triche, Clément Zéro triche, zéro triche. c'était bon. Ah, il est bon joueur. On, on a essayé de respecter les temps de repos à chaque fois. Franchement, c'était millimétré. Euh, oh ouais, c'était carré. On a des chronomètre et tout. Ouais, c'était carré. Voilà, j'espère que vous êtes content de l'animal qu'on vous a ramené, hein, parce qu'il est à la oh ouais, hauteur de Pimousse, aussi, les gars. <rire> C'était franchement deux golgots, c'est lourd. J'espère que ça vous a plu. Ah, J'ai trouvé mon rival, ça y est. Hein. Ah, c'était dur, hein. franchement, respect. Donc voilà, il y, y a des bêtes dans le Nord, les gars. Le Fin ouais. Game, c'est pas seulement à Paris, ni à Marseille. Y a Noms, ah, le je c'est ça, hein. on a le sang chaud. Ouais, c'est ça. Hein. <rire> euh, donc, on n'oublie pas de liker la vidéo, euh, de commenter aussi, ça aide au référencement, les gars. Et puis, euh, c'était Fitness Fusion, de la ff Vous étiez en présence de... Clem Ragnarok. <rire> voilà, Pimous, Etudio, yeah. force et oh, est fun